Alors, euh, ben voilà, bonjour à tous, merci d'être euh, présent en si grand nombre. Alors, euh, si vous regardez la, la prochaine section s'intitule « Quel outil au pluriel euh, on pourrait utiliser afin de créer des cartes conceptuelles? Euh, » Ben voilà, en concertation avec l'équipe, euh, le récitus a déterminé finalement que ce serait pertinent pour un ensemble de raisons qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes, que Mindomo serait un outil euh, quand même approprié, en fait, qui qui rassemble un ensemble de caractéristiques que nous, on, on considère comme étant euh, vraiment pratiques. Euh, parmi euh, les outils, en fait, euh, les caractéristiques pour qu'on s'est arrêté sur Mindomo, ben, voilà, on pourrait vous dire euh, d'emblée que c'est une version gratuite qui est facile d'utilisation avec quand même des petites limitations, comme vous le savez, pour tout instrument qui est gratuit en ligne. Euh, il y a une possibilité de partage de votre carte qui est assez facile à faire. Aussi, il y a une fonction devoir pour les élèves. Donc, euh, on va en parler plus en détail, je vous dirais mercredi, mais il y a une fonction devoir où on peut donner une carte conceptuelle à compléter aux élèves et les élèves doivent la compléter en devoir et vous pouvez même faire un, un suivi individuel ou de vos équipes qui ont à compléter ce devoir. Vous avez une possibilité de collaboration entre les élèves en temps réel, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent faire leur carte conceptuelle euh, ensemble et on peut voir... Euh, en direct sur l'écran, voir la carte conceptuelle évoluer, prendre forme. Donc, euh, Mindomo, euh, c'est quoi? Ben, grosso modo, ce qu'on on va faire avec vous dans les prochaines minutes, c'est peut-être de faire un petit accompagnement, un guide, pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec une carte conceptuelle en ligne, euh, comment on, on, on ouvre le compte et y, y aller avec quelques fonctionnalités de base pour euh, élaborer notre carte. Euh, donc, pour commencer, ben vous, euh, vous irez sur mindemo.com et vous allez faire votre, euh, votre inscription ici. Donc, vous allez vous inscrire par la suite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir, évidemment, une euh, qu'on va voir plus mercredi, là, mais la fonction, en fait, un profil professeur ici. Et euh, tout de suite, j'ai mis un encadré pour vous dire que faites attention parce que la version gratuite vous limite à trois cartes. Euh, par contre, euh, je vais vous dire que mercredi, j'aurai peut-être un petit truc pour euh, contourner un peu ce, ce système-là, là, qui n'est pas, pas de la grande illégalité, ce n'est pas non plus de la piraterie informatique, mais il y aurait des petits moyens de, de contourner cette, cette façon d'avoir seulement trois cartes. Donc, euh, vous choisirez l'option professeur avec euh, certaines fonctions, comme le, vous allez avoir droit à certaines fonctions comme le partage de cas, mais surtout le fait de proposer un devoir de faire un suivi sur sa remise. Donc, euh, voilà. Par la suite, donc, en ouvrant votre... Euh, lorsque vous allez ouvrir votre compte en suivant les... Bon, vous allez, vous allez ouvrir votre compte en suivant les étapes habituelles. Et n'oubliez pas d'aller consulter vos courriels parce que comme beaucoup d'applications maintenant, vous allez devoir activer votre application en allant consulter vos courriels. Faites attention, souvent on, on le sait, ce genre de courriel-là se retrouve dans nos indésirables. Donc vous allez activer par courriel votre compte. Et en ouvrant votre compte Mindomo, vous allez tomber sur ce qu'on appelle votre tableau de bord. Donc en ouvrant votre tableau de bord, vous aurez, vous aurez un visuel sur les cartes que vous avez fait précédemment. Donc, en tant que nouvel utilisateur, ce tableau de bord, bien évidemment, sera vite. Donc, il vous faudra euh, commencer par créer une carte mentale en appuyant sur « Créer », ici. Donc, vous allez créer votre carte mentale. Euh, bon, vous avez vu que j'en avais déjà, euh, j'en ai trois ici. Euh, voilà, que vous faites voir à l'écran. Donc, en créant notre carte mentale, nous allons choisir notre modèle de carte mentale ici. Et là, peut-être que vous voyez à côté de carte mentale, vous voyez devoir vide. Nous n'allons pas aborder l'idée du devoir aujourd'hui. Ce euh, sera davantage mercredi que nous allons approfondir cette fonction-là. Donc, vous allez avoir un... Euh, vous allez créer une carte mentale euh, puis ne manquez pas... Euh, voilà, excusez-moi... voilà, ok, c'est bon. Donc, on y va avec la carte mentale. Et donc, j'y vais avec quelques fonctions de base. Euh, donc, dans les prochaines diapos, vous allez voir, là, ce qu'on désire faire avec vous, c'est simplement vous montrer les fonctions de base. Par la suite, vous allez, vous allez être en mesure d'explorer toutes les, toutes les fonctionnalités liées à Mindomo. Donc, en passant, là, que vous soyez avec euh, Google, tantôt j'ai vu passer ces MacTools ou ou Mindmeister, vous remarquerez que les fonctionnalités se ressemblent en général. Si vous allez dans les tutoriels de, de carte mentale, carte conceptuelle, vous allez voir, c'est pas mal, il y a un pattern de fonctions qui reviennent assez régulièrement. Donc, après avoir donné un titre à votre carte conceptuelle, vous pourrez créer une première bulle, puis ensuite créer son attribut ou un exemple. Euh, là, vous pouvez voir ici que Mindemo appelle ce lien-là un sujet secondaire. donc Ici, vous avez sujet secondaire. Et donc, du moment que vous allez cliquer sur sujet secondaire, vous allez avoir tout de suite un attribut qui est lié au concept ou à l'attribut précédent. Je retiens votre attention ici sur insertion d'image par URL. Vous, lorsque vous allez explorer Mangue de mots, vous allez voir quand même que y a des fonctionnalités où vous êtes limité euh, dans sa création. Mais globalement, vous allez voir, là, il y a tout ce qu'il faut pour faire une excellente carte mentale sur le plan visuel. Donc, l'insertion d'image ici, ce sera par adresse URL que vous allez pouvoir la faire et ça va très très bien. Donc, vous avez vu ici, j'ai commencé, je vais donner une capture d'écran d'une carte conceptuelle qui s'appelle la modernisation du Québec et la révolution tranquille. Donc, euh, euh, la diapo ici vise à vous montrer là, une partie des potentialités là, liées à Mindomo. Donc, non seulement on peut produire des bulles, vous pouvez le voir ici, là, un petit peu à droite, mais euh, non seulement de produire des bulles, mais de les personnaliser ces bulles-là. Donc, comme de montrer dans la diapo précédente, vous pouvez insérer euh, un vidéo qui vient appuyer soit votre exemple, votre concept ou votre réalité sociale. Ici, moi, j'ai ajouté un petit clip qui résume la création du ministère de l'Éducation en 1964. Euh, les petites lignes ici, si je me permets, les petites lignes ici concernent les lignes, les liens que vous allez pouvoir faire entre vos bulles. Par contre, ici, vous avez la fonction F, qu'on peut deviner comme étant fonte, F-O-N-T, F -O -N -T, où vous allez pouvoir personnaliser votre bulle. Donc, soit les, le caractère ici avec les lettres, donc, euh, ou le fond de votre bulle ici en lui donnant une couleur. Euh, donc, voilà ce qui agrémente visuellement votre carte conceptuelle. Euh, voilà, par la suite. Puis, euh, bon, excusez-moi, vous pouvez voir ici, j'ai ajouté aussi des petites images, j'ai créé un autre client, où, par exemple, j'ai ajouté une image là, qui appuie en fait la deuxième nationalisation de l'hydroélectricité en 1962. Donc, euh, c'est des fonctions de base. Ici, euh, par exemple, c'est une carte conceptuelle que je vous présente qui est en lien avec. Les trois principaux concepts qui sont liés avec, euh, avec la réalité sociale, les revendications et les luttes nationales. Donc, ici, vous pouvez voir parlementarisme, nationalisme et bourgeoisie, où je demandais, par exemple, une définition, une définition pour chacun des concepts et par la suite d'autres attributs, comme par exemple euh, de, de donner deux aspects du nationalisme de l'époque, donc canadien-britannique, de nommer, par exemple, euh, des personnages qu'on peut identifier en lien avec certains concepts. Euh, donc voilà, euh, j'espère que ça a pu vous aider, mais vraiment c'est une initiation euh, que nous pourrons approfondir un petit peu plus tard, euh, par exemple mercredi. Ici, par exemple, à la, cette diapo, j'aimerais, euh, écoutez, c'est une découverte que j'ai faite dernièrement, c'est que votre carte conceptuelle peut devenir un diaporama en fait littéralement un cours, c'est-à-dire que vous pouvez élaborer votre carte conceptuelle avec toutes sortes de ramifications et que cette carte conceptuelle-là euh, peut devenir un diaporama, un genre de prédit, pour ceux qui connaissent Prédit, c'est euh, quand même assez pratique, je vous dirais. Vous voyez les chiffres 1, 2, j'avais un 3, euh, bon, il n'est pas ajouté ici, mais je peux avoir 3, 4, 5, tout dépendant sur ce que je veux euh, zoomer bien évidemment, et votre carte conceptuelle, ce qui est très bien avec Mindomo, peut devenir un diaporama. Ah oui, c'est vrai, merci beaucoup Steve, le 3 est au centre, caché derrière le 2. Alors voilà, Alors pour ceux qui seront présents mercredi, il y aura un petit atelier où je pourrai vous montrer encore plus de fonctionnalités liées à Mindomo. Merci beaucoup. Alors en fait, j'ai rentré tout simplement mon adresse courriel et je vais me connecter. Et en fait, j'essaie de reproduire un peu ce que vous allez vivre ou si vous avez déjà un compte, ce que vous avez déjà vécu. Donc, je vous avais présenté dans le diaporama, en fait, un extrait. En fait, j'ai mis comme deux, trois bulles de, concernant la Révolution tranquille. Et en fait, si euh, je vais plus en détail comme ça, vous voyez que, que j'ai même d'autres cartes conceptuelles ici. Ça me mène à quoi, en fait, c'est de vous simplement vous dire... Euh, euh, simplement vous mentionnez qu'un des trucs, par exemple, que vous pourriez faire, et puis c'est Steve l'a présenté dans les diapos euh, précédentes, c'est simplement de, si vous voulez, votre carte conceptuelle telle que vous la connaissez ici, telle que vous l'avez devant vous, en fait, vous pouvez exploiter tout l'espace qui est ici, qui semble, à ma foi, infini. Donc, si, par exemple, vous voulez faire des cartes conceptuelles résumées sur les quatre réalités sociales de votre année, en secondaire 3, en secondaire 4, par exemple, ben, vous pourriez très bien l'utiliser ici et la partager avec qui vous voulez, avec la fonction partage ici. Alors, euh, pour ce qui est de la carte conceptuelle, en fait, pour commencer, en fait, ce que vous pourriez faire dans un tout premier temps, c'est quand vous allez commencer votre carte conceptuelle, vous allez d'abord donner un titre ici. Moi, j'ai donné un titre qui est, euh, lorsque vous avez euh, lorsque vous avez fait créer, tout ça, ça ici, il y a un titre d'emblée qui apparaît tout de suite. J'ai enlevé le sujet flottant ici que j'ai intégré. Donc, et après ça, ben, lui, pourrait très bien faire euh, office de titre pour votre carte conceptuelle et tout de suite, comme je vous l'avais montré, par exemple, d'insérer un sujet secondaire ici. Moi, je ne vais pas le faire. J'ai décidé de simplement le laisser en sujet flottant, tout simplement parce que je veux donner un titre à ma carte conceptuelle. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, pour la Révolution tranquille, oui, je vais intégrer, par exemple, un sujet flottant, mais par la suite, le sujet flottant. Excusez-moi, je vais enlever ça. Et par la suite, le sujet flottant, ce que je peux faire, c'est d'intégrer un sujet secondaire. Et c'est là que le sujet secondaire apparaît. Même si c'est écrit sujet principal, moi je sais que c'est mon sujet secondaire lié à la Révolution tranquille. Moi, par exemple, ici, mon intention, c'est quoi? C'est peut-être de relever ici les principaux événements liés à la Révolution tranquille. C'est un exercice que j'ai adapté pour les besoins de la formation de ce matin. Et par exemple, ce que je pourrais faire ici, c'est simplement faire créer mon événement. Et comme je vous le mentionnais précédemment, euh, ici la fonction c'est euh, « shift enter » en fait « entrer ». Et donc ce que je vais faire ici comme je vous le mentionnais, tout simplement, c'est d'aller chercher par exemple le lien « url donc, euh, copier l'adresse de l'image et de l'intégrer dans ma carte conceptuelle. Et je vais nous en avoir puisque j'ai. Voilà, ici. Et vous allez voir, votre carte, euh, votre image de la case de dépôt et de placement va s'intégrer euh, à l'intérieur en activant ici, par exemple, le, le petit onglet. Euh, surfer sur Internet et si j'éteins, je fais disparaître ça. J'aurai par exemple mon lien, euh, mon lien conceptuel qui est lié avec, euh, là voyez-vous le lien est disparu, mais ce que je peux faire c'est je peux euh, -moi, euh, mettre une relation entre deux bulles par exemple ici. Donc, si je pourrais le faire, là, je pourrais même le modifier, l'apporter un petit peu plus haut, mais je crois que vous avez compris le principe. Donc, c'est de faire un lien entre, entre deux, deux bulles. Euh, puis, je pourrais, là, par exemple, utiliser, par exemple, faire, faire avoir une ligne pleine. Euh, je pourrais faire un lien, par exemple, un lien explicatif où je pourrais intégrer, par exemple, une petite explication supplémentaire. Mais je crois que vous avez compris le principe dans l'ensemble. Donc, pas très compliqué, je vous dirais. À chaque fois que vous allez avoir, euh, par exemple, un lien secondaire, bien, vous allez tout simplement activer la petite flèche qui est ici et activer les multiples liens secondaires qui pourraient être en lien avec euh, votre concept principal ou, si on veut, votre sujet principal. Donc, euh, écoutez, c'est un peu ça. Je vous dirais concernant les mises en forme par la suite, bien, vous avez différentes fonctionnalités qui sont ici. Euh, le but, ce pas nécessairement de complexifier tout ça ce matin, mais de vraiment vous initier, de faire une espèce de petit pas à pas d'initiation à une carte conceptuelle en ligne. Donc, euh, voilà. Euh, je ne sais pas si à l'intérieur, par exemple, euh, du clavardage, il y en a qui auraient des questions ou s'il y en a, par exemple, qui, qui auraient des commentaires, il y en a qui utilisent déjà, euh, par exemple, Mindomo et qui voudraient bien, euh, par exemple, euh, partager, euh, voilà, leur vue, leurs commentaires. Sinon, je peux arrêter le partage d'écran. Euh, Est-ce que tu peux juste euh, reprendre le processus au cas où euh, il y a quelqu'un qui t'aurait perdu en chemin, là, dans le fond? Là, euh, ça... Oui, à tout faire, à fait. Des fois, ça, ça peut être aidant. À distance, des fois, on n'a pas, oui. pas tout le temps le feeling de la salle. Là, fait y en a... Tout à fait. Ce <rire> n'est oui. pas toujours évident. Alors, euh, ben, en fait, ce que je veux faire, en fait, c'est qu'un petit truc que je pourrais vous donner d'emblée. Euh, c'est qu'en fait, moi, j'ai ouvert deux, deux furteurs. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, d'une euh, euh, j'ai ouvert un deuxième compte ici. Et par exemple, je pourrais aborder l'idée de, des revendications et des luttes nationales à l'intérieur ici avec mes trois concepts principaux qui sont liés. Je vais agrandir ici. Et euh, par exemple ici, comme je le disais euh, tout à l'heure, pour commencer tout simplement sa carte conceptuelle, on peut déjà soit intégrer un sujet principal, évidemment qui va se greffer, parce qu'on a déjà, si vous voulez, une, une carte conceptuelle qui est commencée. Mais ce que je peux faire déjà pour commencer ma carte conceptuelle, je peux insérer un sujet flottant tout simplement ici et lui donner un titre à cette carte conceptuelle. Donc, des fois, il y a un petit, euh, un petit moment là, de, de réaction qui est, euh, qui est décalé. Donc, euh, par exemple, je, comme je disais tout à l'heure, je euh, euh, faire révolution tranquille ou encore changement d'empire et intégrer tout simplement. Des liens, euh, des liens secondaires qui sont en lien avec votre idée principale. Donc ici, par exemple, je vais prendre un petit peu de temps à réagir, mais ici, tout simplement, je peux intégrer mon sujet secondaire et en intégrer d'autres et ça peut être infini comme ça. Donc, bien évidemment, vous devez imaginer toutes les potentialités. Moi, ce que j'ai déjà vu, par exemple, c'est des gens qui demandaient à partir d'une réalité sociale euh, par exemple, demander aux élèves d'intégrer, par exemple, des groupes, des groupes sociaux, des personnages, et en fonction des personnages des groupes sociaux, d'y aller avec des couleurs euh, bien spécifiques, etc., etc. Et c'est à vous de voir quelles notions vous voulez intégrer à l'intérieur de la carte conceptuelle, par exemple. Et si je le voulais, comme vous pouvez voir ici, déjà, j'ai euh, déjà partagé ma carte avec certaines personnes et la fonction de partage ressemble drôlement, euh, pour ceux qui se connaissent, là, à Google, euh, Google Disk, Google Drive, où par exemple, j'ai quelques personnes qui peuvent intégrer, par exemple, leur carte et apporter des, modi des modifications à la carte que j'ai euh, voilà, commencée, euh, que j'ai initiée précédemment. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions pour euh, ceux qui avaient, euh, ceux pour qui des interrogations subsistent concernant le fonctionnement de la oui. carte conceptuelle. Et Julie. Julie. <rire> Bonjour, euh, c'est juste au niveau de, de la connexion au compte, est-ce que c'est mieux de télécharger l'application ou encore euh, c'est préférable d'y aller avec une inscription? Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas du tout de retour de courriel de confirmation. Euh, pour l'instant, moi, tout, si je peux me permettre, toutes les inscriptions que moi j'ai faites en ligne, j'ai eu le courriel d'inscription, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas téléchargé l'application, il y en a qui le font, moi je ne suis pas trop au courant avec euh, l'idée de télécharger l'application, il euh, faudrait voir, il euh, faudrait que je l'utilise moi-même très honnêtement, mais pour ce qui est de la version en ligne, je n'ai pas vraiment de problème pour moi. Julie, est-ce que tu es sur tablette ou sur ordinateur? Je suis sur un ordinateur. OK. Parce qu'en tout cas, je l'avais testé sur tablette, l'application, puis c'était beaucoup plus limité que le site Internet. Fait que là, je t'aurais dit de privilégier à ce moment-là le site. Mais tu devrais recevoir le courriel quand même rapidement. Euh, si je peux me permettre, on pourrait euh, peut-être euh, conclure là-dessus en vous montrant la fonctionnalité euh, diaporama. Donc, euh, en fait, en activant, je ne sais pas si vous avez vu, là, pour les gens qui, qui suivent en ligne, là, parce que je partage mon écran toujours, donc il y avait une fonction ici, diaporama. Alors, si j'active mon diaporama comme ça et que j'y vais comme ça, eh bien, j'aurai un diaporama là, qui nous fait penser drôlement à Présy, puis j'ai fait simplement trois pages, euh, donc, je ne suis pas allé, là, nécessairement, de façon très élaborée, mais c'est à vous de voir comment vous voulez configurer, par exemple, vos, euh, vos pages pour le diaporama. Et le diaporama, c'est assez simple. En fait, chaque page, ici, par exemple, vous avez un encadré que vous agrandissez. Si Je, je pourrais peut-être ajouter, par exemple, une quatrième page. Et, par exemple, vous allez choisir l'encadré et vous allez choisir ce que vous voulez mettre de l'avant. Donc, en fonction de l'encadrement que vous... Choisissez, cet encadrement-là va devenir une page de diaporama. Donc, ici, par exemple, en deux, j'ai ici, mais je pourrais très bien, euh, par exemple, ratisser plus large et aller chercher, euh, par exemple, toutes mes définitions de concepts ici, qui va devenir ma page 2. Donc, euh, voilà, si je vais, par exemple, si je rajoute une diapo, euh, une diapositive, bien, je pourrais, par exemple, encadrer mes deux personnages ici. Donc, comme quatrième, quatrième slide, si on veut, quatrième diapo, et si on y va, en fonction de ce que je, je viens de, de modifier, en fait, ben, nous avons une forme de, de diaporama selon ce qu'on a euh, déterminé en termes d'ordre et de présentation pour le diaporama. Voilà. Donc, c'est quelques-unes des fonctionnalités que vous pouvez euh, faire, mais... Euh, cela étant, mercredi, là, pour les questions-réponses, lorsque vous allez tenter de vous familiariser avec l'outil, évidemment, on nous répondrons évidemment à vos questions sans problème. Tout à fait. Donc, en fait, la, la fonction « Partager », elle est ici. Et si vous partagez euh, tout simplement votre carte, vous devez évidemment paramétrer vos... Euh, en fait, vous devez modifier vos paramètres de partage. Donc, euh, par exemple, ici, je pourrais rendre euh, public euh, ben, voilà, tout internaute, là, je pourrais la rendre carrément publique, ou tout simplement, vous envoyer. Euh, je pourrais communiquer le lien et vous le, vous le transférer par la suite. Donc, euh, voilà, la fonction partage est tout simplement ici. On reste en ligne hein, pour les gens qui continuent d'explorer, si vous avez des questions, euh... Donc, l'idée, c'est que vous y alliez au départ à votre rythme, puis, bon, euh, si à un moment donné, vous butez à quelque chose, n'hésitez pas à poser votre question. Il y avait une question par rapport au, au maximum de cartes. Euh, Dany, est-ce que tu peux juste montrer ton interface de départ? Tout à fait, oui. Donc, Alors, euh, le je vais montrer tout de suite. Oui. Alors, dans le tableau de bord, en fait, ici, moi, j'ai euh, des cartes, euh, comme vous pouvez le voir. Euh, donc, en fait, j'ai fait des copies, par exemple, d'une carte de base, de façon, ce que ça pourrait donner comme devoir à la fin, ce que vous avez vu dans le diaporama. Et en fait, quand, je, quand vous entrez avec votre courriel et votre mot de passe, vous allez créer une nouvelle carte. Et lorsque vous allez créer une nouvelle carte, par exemple, si je prends celle-là, euh, ben voilà, là ça, là, ça fonctionne, en fait, là je pourrais, euh, là, je pourrais créer euh, un titre, par exemple, euh, rapidement, juste pour vous en donner une idée. Donc, ma carte est créée. Donc, ici, par exemple, normalement, les, les modifications sont enregistrées automatiquement. Et là, ici, j'ai la Fédération canadienne. Et là, je vais créer une nouvelle carte. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans mon tableau de bord, mais j'avais trois cartes que j'avais. Donc, euh, dans mon tableau de bord, j'avais trois cartes que j'avais créées et si je, veux en quatre, si je veux en créer une quatrième, bien, bien évidemment, on me bloque ici. Et c'est pour ça que je donnais des, des petits trucs à gauche et à droite. J'en ai deux principaux trucs. C'est euh, essentiellement, peut-être, si c'est possible, de se créer plus qu'un compte, bien évidemment, mais aussi de considérer que... Euh, si je peux me prendre cette carte-là qu'on va distribuer. Euh, si vous voyez ici, là, il y a d'autres espaces, puis c'était vous l'avez montré dans le, dans le diaporama, de considérer que ce vaste espace-là peut être partagé pour vos étudiants et d'avoir plus qu'une carte conceptuelle à l'intérieur de Mandomo. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais euh, c'est un peu un oui, truc de Véronique, Véronique, Véronique confirme que ça répond à sa question. Euh, il y a peut-être euh, le bout euh, sur. Euh, je vois qu'il y a encore des participants en ligne qui continuent à, à découvrir. Il y a un bout qui a peut-être passé vite, c'est l'ajout d'image. Peut-être juste montrer oui. quand on est sur euh, Google, dans le fond, tu veux copier le lien, d'y aller plus euh, lentement. Ouais, tout à fait. Puis ben oui, tout à fait. Euh, en fait, j'avais déjà euh, fait ici, là, si je, je reprends mon exemple sur la caisse de dépôt et placement, euh, je vais quitter la fonction des donc, en fait, je pourrais effacer, par exemple, mon image ici pour simplement vous faire euh, y aller peut-être plus lentement. Donc, euh, ici, je voudrais insérer une image, c'est-à-dire que je pourrais demander que pour chaque événement marquant de la révolution dans je veux insérer une image. Et ici, je vais « Ajouter une image ». En intégrant euh, un URL. Si je ne me trompe pas avec la version gratuite, ce n'est pas permis d'aller chercher par exemple euh, une image qui est dans son ordinateur, son bureau par exemple ou dans ses documents, mais c'est euh, très faisable, en fait c'est accessible via une adresse URL. Alors si je vais ici, je vais chercher par exemple cette image-là, je vais copier l'adresse de l'image, et je vais aller tout simplement aller chercher, excusez-moi, là, je cherche ma carte, puis avec la, la petite fenêtre, euh, c'est pas toujours facile, et avec, euh, je vais copier l'adresse URL ici. Moi, souvent, je la confirme en activant, c'est-à-dire en important l'image ici, en cliquant sur le petit globe terrestre, et j'aurai, par exemple, l'image qui se sera intégrée à l'intérieur de euh, ma bulle, tout simplement. Alors, je, je vais préciser la... que c'est la fonction copier euh, l'adresse du lien et non seulement copier l'image. Oui, tout à fait, je vais le refaire euh, tranquillement, donc vraiment copier l'adresse de l'image. C'est vraiment cette fonction-là qui permet d'importer l'image à l'intérieur de votre carte conceptuelle.